Salut à tous Salut à tous Salut salut Et bienvenue pour cette randonnée qui nous emmène au bassin pilon, au nord-est de l'île. emmène aujourd'hui avec nous pour une nouvelle vidéo dans la région nord-est de l'île à sainte cizanne un peu plus précisément et on va longer la rivière qui va nous emmener à plusieurs bassins et des jolies cascades jusqu'à la cascade Pilon. On espère que vous allez aimer ça et on arrive bientôt dans une petite palmerie c'est chouette on passe de la forêt au palmiers abrupt. Après, c'est nous qui montons l'échelle Oui Ça va être cool Non, ça pas Mais pourquoi Parce Dernière indication d'Emily, en haut. La dernière marche est toute petite. Oui, c'est we'll see Allez. Mais quoi Ça y est on est monté ah. C'est haut hein ah. Et allez on continue de monter les pieds dans l'eau On est arrivé. On va pouvoir pique-niquer pour le plus grand bonheur d'Etan. Coucou, Ethan. Je suis occupée. Tu es occupée? Oui. Oui, Petit Message personnel pour euh, Sylvain et Pascal que vous avez vu dans le canyoning. Ça vous dirait pas de sauter ici C'est un peu plus haut que nos 7 mètres. Hein. On est arrivé à la dernière cascade de notre petite boucle de la journée. Comment ça s'appelle C'est la cascade. C'est très moussu ici donc, c'est très très humide et on a vite fait de mettre un pied là où il ne faut pas. Ce matin on était surpris d'arriver vers Saint Denis et qu'il fasse beau. On est rassuré, il pleut à nouveau. Bon ça y est on est de retour euh, au niveau de l'échelle, sauf que c'est pas du tout les mêmes conditions. Il y a des troncs d'eau qui sont en train de tomber non ça va le faire hein. tant que nous on comprend pas ça va. je sais pas si on voit bien la pluie mais ça tombe hein. il y a encore quelques quelques barons ça va toi ah. ça va C'est magnifique. Oh. Se... C'est bon. Je crois que les ministres très simple. Alors. C'est une partie de plaisir la descente. Ouais, c'est plus facile que la, montée, que la montée. Il y a des petites mains courantes, mais elles sont pas terribles. Ça se repose plus que sur un fil. Donc, on n'ose pas trop se tenir à ça. Il y a certains passages un peu plus scabreux et sportifs. Ça passe. Attention Oh mon dieu On adore en oh. donner à côté des cascades. Le bruit des chutes d'eau est hyper apaisant, ça fait du bien. Alors c'est apaisant, le problème c'est qu'on les voit pas beaucoup. Il faudrait descendre un peu plus par des chemins mais qui sont un peu trop scabreux à notre goût. Donc on a essayé de s'aventurer sur le premier, mais on n'a pas réitéré sur les autres. Ça manque un tout petit peu d'aménagement, et étant donné qu'il a plus l'assisté glissant, On a profité tout à l'heure d'être dans la petite palmerée pour euh, s'entraîner à faire des petites acrobaties. On vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et de voter en commentaire sur la photo que vous préférez. Bon ça y est on arrive au terme de cette randonnée de combien 3 km. km. Annoncé pour 1h30 de randonnée. On est parti à 11h et il est 3h moins le quart. Je vous laisse faire le calcul. On s'est quand même arrêté pour manger Mais le sentier n'était pas si facile parce que très très humide Donc ça glissait beaucoup sur les racines et sur les, sur les pierres Le début du sentier il est, il est moyen, on entend les cascades, on sent que les chutes d'eau sont impressionnantes Mais on, on les voit que trop peu Alors il y a quelques chemins qui y accèdent mais Avec les enfants c'était impossible, moi j'ai essayé de m'y aventurer sur une tout seul Et c'était guère mieux donc compliqué pour ça. Mais la fin elle est très chouette, c'est la cascade au bassin Pilon, et juste incroyable. On était sur le chemin du retour pour rentrer à la maison et à quelques mètres de la randonnée où on était on a vu qu'il y avait le bassin bœuf. Donc c'est pour le coup une toute petite randonnée d'un kilomètre seulement, Donc plutôt une balade. Voilà on va voir ça et Ethan est encore en forme. Hein. Il a encore de l'énergie pour courir. Première traversée d'un petit guet. On a fait le choix de garder nos chaussures. Plein de nouveaux bassins, c'est vraiment très chouette. Ce tour est grand. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, se souviennent peut-être de la fois où on est venu voir la cascade Niagara. C'était au moment de la saison sèche. Et si vous ne l'avez pas vu, voilà ce que ça donnait. Voilà ce que ça donne. De faire le bilan de cette journée de randonnée, donc on a passé toute la journée à Sainte-Suzanne où on a vu une multitude de cascades parmi nos, nos deux randonnées et ce dernier point de vue sur la cascade Niagara. Au début, on était parti sur une seule rando, donc le bassin Pilon, et puis après, en fait, on s'est dit tant qu'on est dans le nord-est, autant profiter. Donc, on a fait le bassin bœuf. Et là, on finit par la cascade de Niagara parce qu'on avait vraiment envie de voir ce que ça donnait en saison des pluies. Vraiment incroyable. Voilà. On espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à nous laisser des petits commentaires. Et si vous voulez suivre davantage nos aventures, ça se passe sur Instagram, sur la page des chatons en balade. On vous dit à très vite. Et on n'oublie pas de voter pour la photo qu'on préfère des petits singes. <rire> à bientôt. À bientôt. Moi je suis assis Oh j'en peux plus Toi oh, non plus t'en peux plus Ah non oh, mince. Allez on retourne à la promenade On retourne à la promenade Ouais Mais la voiture elle est là Ah non Ah, ici. ah non elle est petite